Peggy XVI Nathan Drake, ce petit voleur minable Prêt à risquer sa peau pour un vulgaire trésor C'est ce que tout le monde se dit C'est ce qu'il pense de moi Mais ce n'est pas moi Uncharted 4. Exclusivement sur PS4.